L'organisation c'est l'optimisation euh, du déploiement des ressources humaines et matérielles au profit d'une prise en charge efficace des patients. Il y a l'organisation, donc comment s'organiser avec les moyens que nous avons à disposition et il y a aussi comment calculer le le niveau de, des ressources humaines et matérielles pour que le personnel soignant puisse travailler euh, correctement, puisse euh, atteindre son objectif correctement, puisse prendre en charge correctement les patients. Donc les moyens euh, humains et matériels sont suffisants S'ils sont suffisants, comment faire en sorte d'optimiser leur utilisation pour une bonne prise en charge des patients C'est le temps d'attente qui est l'indicateur clé d'une prise en charge efficace. Alors l'outil incontournable, c'est un système d'information euh, efficace. C'est un système d'information euh, qui stocke correctement les données, qui diffuse correctement les données qui puisse, euh, euh, qui puisse proposer au personnel soignant la bonne information au bon moment. C'est pour ça qu'un système d'aide à la décision intégré dans un système d'information euh, euh, bien développé, bien déployé, donc optimisé, permet vraiment d'aider euh, le personnel soignant à, à faire correctement son, son travail.